Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter notre prochain conférencier, Mickaël Randy. Euh, D'abord parce que nous avons en commun le même amour pour les Blacks Pourris, euh, mais aussi parce que c'est quelqu'un de sincère et de passionné. Et, euh, que ce soit son équipe euh, ou de son entourage, Mickaël est toujours à l'écoute des autres, euh, ce qui constitue une qualité assez rare, pour le, pour être, en tout cas suffisamment rare pour être souligné. Et je ne dis pas ça parce que c'est un ancien membre de la FUPA. Voilà, donc accueillons Michael comme il se doit pour sa présentation. Michael, euh, je te laisse la parole et la scène. Merci Jérôme. Bonjour tout le monde. Donc c'est bon pour toi Jérôme, on peut lancer le, la présentation tout le monde, Tu penses que tout le monde est arrivé On va dire que oui. Donc, bienvenue à cette conférence, à ce qu'elle a l'habilité d'une équipe ou d'un pôle technique dans des conditions un petit peu particulières. Euh, je vous gâche pas que de toutes les conférences que j'ai faites, c'est celle qui me donne le plus d'appréhension parce que c'est quelque chose de particulier de faire une présentation face à son écran. Euh, c'est dans un contexte doublement particulier pour moi puisque c'est un mois professionnel assez chargé me concernant. On va revenir dessus dans un tout petit moment. Euh, J'avoue ne pas avoir donné tout le temps que j'aurais voulu à cette conférence. Elle va certainement être un petit peu plus courte que ce que j'avais prévu, mais vu que c'est un retour d'expérience, je vous propose de remplacer ça du coup par une séance de questions-réponses un peu plus longue, et donc n'hésitez pas tout le long de, de la conférence à poser vos questions et à voter sur les questions qui vous intéressent de manière à ce qu'on puisse prendre du temps à la fin pour en parler. Donc, démarrons. Euh, je m'appelle Mickaël Randy, pour ceux qui me connaissent déjà, euh, ou ceux qui ne me connaissent pas plutôt, je suis lead développeur dans la société Bedrock, dans une équipe qui s'appelle Enigma, c'est une équipe back-end, euh, dans laquelle on travaille sur la partie abonnement de, de Bedrock. Qu'est-ce que c'est que Bedrock? Euh, je pense qu'un certain nombre d'entre vous la connaissent sous le nom d'M6 Web ou M6 Distribution qui a été renommée euh, au courant de l'année dernière euh, sous le nom Bedrock. C'est-à-dire qu'avant, on était une filiale du groupe M6, et en fait, maintenant, on est une société indépendante euh, détenue à 50% par le groupe M6 et par RTL Group. Le cœur de métier de Bedrock, c'est de développer une plateforme de streaming vidéo, la VOD, pour les acteurs majeurs à travers le monde. Le client historique que vous devez certainement connaître, c'est Sysplay, si donc euh, le, la plateforme de replay, de, du groupe M6, donc euh, M6, W9 et Sister Paris 1ère et Teva. Et euh, depuis 2017, on a accueilli différents clients de, du groupe RTL à, tra à travers l'Europe, et le, le nouvel arrivant Vidéoland au, au cours de l'année à venir. Et le petit dernier, euh, Salto, qui est la raison de ma euh, surcharge professionnelle du dernier mois, puisqu'il a été euh, ouvert au public mardi. Donc en fait aujourd'hui la plateforme Bedrock est disponible à travers cinq pays dans, en Europe et euh, gère 35 millions de visiteurs uniques par mois. Pour, euh, donc à partir de là, parce qu'en fait le retour d'expérience que je vous propose aujourd'hui, c'est un retour d'expérience de cette société. Comment on arrive à une plateforme, un projet qui arrive à gérer ces chiffres. Aujourd'hui, Bedrock, c'est cinq verticaux techniques qui sont découpés en équipes. Chaque verticale technique est coupée dans un certain nombre d'équipes, ce qui font qu'au total, chez Bedrock, aujourd'hui, c'est 305 personnes dans la partie technique et produit en 32 équipes. Comment est-ce qu'on arrive dans un pôle technique à ce chiffre et comment est-ce qu'on s'organise? Je me propose aujourd'hui de vous faire un retour en fait de ce que j'ai vu grandir. Quand je suis arrivé chez M6Web en 2014, 2013 même, le, la team M6 replay, parce que ça s'appelait pas encore replay à l'époque, c'était un responsable R&D, trois développeurs back, un dev front, un dev vidéo, six personnes. Vous voyez le gap entre les six personnes dont je vous parle et six ans plus tard, 305 personnes. Alors, je vous dis que l'équipe, c'était ça. L'équipe technique, c'était ça. Sauf qu'on avait quand même une équipe projet, une équipe produit, pardon, qui était composée à l'époque de chefs de projet. Et le fonctionnement à l'époque, les chefs de projet disaient J'ai un projet, je veux faire de la publicité, je veux, afficher, euh, je veux afficher, je veux faire de la reprise sur lecture, ce genre d'approche. Et euh, les chefs de projet demandaient aux responsables RD du temps développeur. Et donc, en fait, les chefs de projet venaient chercher des développeurs, faisaient leur travail, enfin, utilisaient les développeurs pendant un certain temps et livraient leur projet. Moi, quand j'ai été recruté, le but c'était d'être lead développeur de ces trois développeurs-backs. Donc, le but c'était de structurer cette équipe. Donc moi je suis arrivé non pas comme quatrième élément de cette équipe, mais comme euh, encadrant de cette équipe. Et euh, le premier truc que j'ai fait, comme j'ai eu l'occasion de le faire lors de précédentes expériences, et qui a toujours porté ses fruits, ça a été de mettre l'équipe dans une bulle. Le but pour moi, c'était de dire, euh, c'est pas une somme de développeurs qui ont chacun leur spécificité, qui travaillent en fonction de leur affinité avec le chef de projet, ou euh, de, de comment on peut faire, etc. Mais de focaliser de centraliser les discussions vers une seule et unique personne l'idée pour apporter de la cohérence à ce qui se faisait et que le projet avance de, de manière euh, que le projet euh, s' si se plaît avance euh, correctement mais non pas par le coup d'avancement de développeurs ça a été de centraliser les discussions sur moi le but, c'était pas de couper les développeurs, c'est-à-dire qu'on continuait quand même à avoir des développeurs qui avaient l'occasion de parler à droite à gauche, c'était plutôt de focaliser les discussions entrantes. L'idée, c'était qu'il y ait une personne qui soit au courant de tout, qui apporte de la cohérence dans les développements, et surtout qui soit capable d'éviter les, les surprises dans le projet parce qu'un chef de projet s'entend bien avec un développeur, ou pourquoi, ou comment. Tout ce que je viens de vous dire, là, on est en 2014, c'est la naissance de la première équipe de développement M6Web. Euh, 2014, il y a six ans. C'est quoi une équipe Qu'est-ce que j'avais en tête à ce moment-là Qu'est-ce que euh, mon chef avait en tête à ce moment-là en parlant d'équipe Je pense que cette slide-là, normalement, si vous êtes ici pour suivre ma conférence, c'est parce que vous êtes plus ou moins à ce niveau-là. Aujourd'hui, vous êtes dans, dans un pôle technique avec une équipe. Une équipe... Pour moi, sa définition, c'est une organisation locale dans une organisation globale, c'est-à-dire que vous soyez chez un éditeur final, que vous soyez chez une ESN, ou quel que soit le type de structure, c'est du coup une organisation locale avec des responsabilités déterminées. Dans les petites entreprises, ou en tout cas dans les entreprises avec un pôle technique de taille limitée, généralement, la responsabilité de l'équipe technique, c'est faire tout le développement. À cette époque-là, mon équipe, sa responsabilité, c'était le développement back-end de l'application SysPlay. Gardez bien en tête cette définition de responsabilité déterminée. Une équipe doit savoir quelle est sa responsabilité pour éviter de s'éparpiller dans tous les sens. Que votre responsabilité soit faites tout ce qu'on vous dit ou soit... Euh, Publie des PowerPoint ou redémarre le serveur mail, vous devez connaître quelle est la responsabilité de votre équipe. Gardez cette définition en tête pour la suite. Je vous l'ai dit, première équipe, on fonctionnait d'une certaine manière. 2015, sur une mouvance, petit à petit, l'agilité rentre dans les pratiques de développement chez M6Web. En toute transparence, c'est arrivé, arrivé, elle est arrivée autant via les équipes techniques que par le produit. C'était, ça répondait à plein de problématiques, entre autres, le fait de pouvoir accélérer. Donc, c'est-à-dire, je fais une petite parenthèse sur qu'est-ce que ça a changé chez nous. Avant, on était sur un mode un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait de jolis tableaux, de jolies choses qui permettaient de dire que tel développeur était sur tel projet à telle date, etc. Donc, en fait, c'était plutôt confortable d'un point de vue chef de projet puisqu'on savait à quelle date ça allait sortir, euh, qui allait travailler sur qui, sur quoi. Et donc, on était charge sur les équipes techniques de savoir comment on avance, puisqu'il fallait tenir les deadlines. L'agilité, quand elle est arrivée, je ne vais pas vous refaire, euh, vous revanter tous les avantages de l'agilité, c'est juste qu'on a basculé dans un mode priorisation. Donc, à partir de ce moment-là, 2015, chez M6Web, on avait basculé dans un mode où l'équipe technique n'était plus responsable de comment on avance, mais de Qu'est-ce qu'on fait pour avancer Et du coup, le produit avait récupéré comment est-ce qu'on avance. C'était à charge du produit à partir de ce moment-là, de dire euh, si je suis en retard, je dépriorise, je change mes priorités, je bascule de manière à ce que les projets avancent. Ça a été un virage assez important parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, on avait encore découpé les responsabilités de l'équipe. Donc, à partir de ce moment-là, on avait... Une organisation qui ressemblait à ça, c'est-à-dire une vraie équipe de produits, une équipe back, une équipe front. Le produit play prenait de plus en plus d'ampleur, on était dans une mouvance où le, le replay grandissait de plus en plus avec une couverture fonctionnelle de plus en plus large, donc de plus en plus de product owners, et pas assez de monde pour travailler. Donc petit à petit, on a recruté du monde, l'équipe back a augmenté. En parallèle, le front aussi devenait de plus en plus complexe, de plus en plus évolué. Et donc, on a une équipe qui augmentait. Et on est arrivé à un moment, à une limite, où on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup de product owners qui agissent sur des uniques lead dev par verticaux, euh, ça faisait beaucoup de communication. C'est-à-dire qu'il y avait de vrais goulots d'étranglement au niveau des, des leads quelles que soient les équipes. Ces leads étaient les, les, avaient du mal à suivre euh, quest ce qui se faisait dans l'équipe, de garder un coup d'œil sur la cohérence. Et donc là, on s'est rendu compte qu'on arrivait à une limite de fonctionnement de très bien, on a découpé les responsabilités tout simplement parce qu'on n'arrivait plus à scaler. Rajouter des développeurs ne permettait plus d'accélérer le développement. La décision qu'on a prise à ce moment-là, ah pardon, j'ai oublié de vous dire qu'effectivement, en plus des communications avec le produit, le fait d'avoir plusieurs équipes côte à côte ajoutait aussi la, la nécessité de communiquer entre équipes. Et donc, à ce moment-là, on a pris une décision qui a été de scinder les équipes. Pourquoi on est arrivé à, à prendre cette décision-là Et surtout, qu'est-ce qui nous a motivé Quel a été l'indicateur le, le, qui nous a permis de dire « il faut découper ?» Tout simplement... Parce que quand vous, faites, vous regardez un peu d'un point de vue sociologique, si vous êtes trois, vous avez trois liens à maintenir pour que ces trois personnes réussissent à discuter. Quand vous êtes six, on passe déjà à 15 liens à maintenir pour que les six personnes de l'équipe réussissent à tous se connaître et à tous discuter ensemble. Quand on passe à 12 personnes, on est passé à plus de 60 liens. Et tout ça, ça devient exponentiel. Donc, en fait, on s'est dit à un moment, il, faut, il est très important pour qu'une équipe fonctionne et pour que la responsabilité soit partagée dans l'entité équipe et non pas entre certaines personnes de l'équipe, qu'on réussisse à maintenir ces liens à un niveau acceptable. Et à ce moment-là, on n'a rien inventé. On a utilisé quelque chose qui a été popularisé par Amazon, qui est le principe de « pizza team ». Pizza Team, la définition est très simple. C'est une équipe dont la taille permet d'être nourrie avec deux pizzas. Bon, si c'est des développeurs, c'est peut-être plus de pizzas, mais vous voyez l'idée. Euh, l'idée, c'est de pouvoir conserver de la communication à l'intérieur de l'équipe. Si vous mettez une délimitation autour d'une équipe, L'intérêt est que, à l'intérieur de cette entité, la communication puisse faire. À partir du moment où vous arrivez au point où il y a des gens de l'équipe qui ne savent pas ce que font les autres ou qu'une personne dans l'équipe, le leader de l'équipe, n'arrive plus à suivre quest ce qui se fait dans l'équipe, c'est que vous atteignez la taille critique qui fait que vous devez scinder. Gardez vraiment en tête cette notion de pizza team parce que vous allez vous rendre compte que plus une entité grandit, plus la, la, le fait de maintenir les liens est l'indicateur le, le, le, le plus important. Conservez que votre, votre équipe, vos équipes doivent pouvoir communiquer entre elles sans trop de problèmes. Petit rappel, on est en 2015, deux équipes BAC, une équipe front, ça commence à devenir compliqué. Voilà. Sur la période 2016-2017, le projet SISPLAY continue de grandir il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de périmètres, de plus en plus d'équipes. On découpe les responsabilités. Dans chaque verticale technique, on crée de plus en plus d'équipes jusqu'à arriver à quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça. Ce n'est pas le vrai nombre d'équipes, mais on a quelque chose qui ressemble un peu à ça. Par verticale, on a un certain nombre d'équipes. Euh, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on était revenu à peu près à la situation initiale certes on avait réussi à faire un certain nombre d'équipes chaque équipe communiquait bien à l'intérieur euh, à l'intérieur de l'équipe communiquait bien euh, chaque équipe avançait bien mais en fait c'était plus à l'intérieur de l'équipe qui avait des problèmes de lien c'était entre équipes c'est à dire qu'en fait chaque responsabilité était découpée dans le vertical mais il y avait quatre équipes qui n'étaient pas forcément cohérentes entre elles, quatre équipes ne font pas forcément liées entre elles, etc. etc. Du coup, à ce moment-là, on a essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour l'avancer. Et euh, je vous ai pas re représenté le produit, mais à ce moment-là, pareil, le produit se posait la question comment est-ce que je peux atteindre ces équipes, comment est-ce que je peux piloter ces équipes pour savoir comment avancer. Donc, on a mis en place différentes, différentes choses. La première chose qu'on a mis en place, c'est un binôme d'équipe. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus les product owners versus les équipes techniques. C'est que chaque équipe technique contenait, était euh, composée d'un binôme lead dev-product owner. À ce moment-là, on s'est dit il y a beaucoup de liens. Il y a des liens qui viennent du produit, comme je vous ai montré dans une slide précédente. Il y a des liens qui viennent entre lead dev. Plutôt que de multiplier les liens autour du seul lead dev, chaque équipe s'est retrouvée avec une, une association forte entre un lead dev et un product owner. C'est un vrai binôme, c'est une entité liée. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, chaque équipe, dans chaque équipe, le product owner est chargé de la communication autour du produit, des liens autour du produit, et le lead dev est chargé des liens autour de la technique. Et euh, On avait à l'intérieur de l'équipe défini des responsabilités propres, chaque personne est liée à des responsabilités qui lui sont données, mais on avait introduit une collaboration très très forte, une collaboration quotidienne entre le produit et le lead dev au niveau de chaque équipe. Donc en fait, on réduisait les liens au niveau de chaque équipe en deux personnes. Il n'y avait plus un seul boulot d'étranglement, il y avait deux personnes qui travaillaient au quotidien. Ce product owner, j'insiste, fait partie de l'équipe, ce qui permet à l'équipe de pouvoir accéder aussi bien à la technique qu'au produit, très simplement, via une personne, euh, un intervenant déterminé. Le dernier point qu'on a mis en place à ce niveau-là, c'est le Tech Lead Meeting. Peut-être certains d'entre vous sont familiers avec le terme coproge. C'est quelque chose qui est mis en place assez, euh, de manière assez courante quand un projet euh, d'une certaine, certaine taille est mis en place, c'est-à-dire des points réguliers entre les, les, les personnes responsables du produit d'un projet. C'est un point dans lequel les personnes se disent où en sommes-nous dans l'avancement du projet, dans lequel les différents PO disent où on en est. Et ben Nous, à ce moment-là, on a fait l'équivalent technique. Un Tech, un tech Lead Meeting, c'est-à-dire que une fois par semaine, entre les équipes d'un même vertical, donc euh, les équipes back, les équipes front, les équipes vidéo, une réunion hebdomadaire pendant laquelle les différents leads échangent. On, en est, on travaille sur quoi Comment est-ce qu'on travaille Qu'est-ce qu'on fait L'idée, donc le coproche c'est de savoir comment avance le projet, dans quelle direction il va. L'idée de ces Tech Lead Meeting n'est plus de parler de euh, comment avance le projet, mais qu'est-ce qu'on met en place Quels sont les points importants d'initier l'échange technique. Comment est-ce qu'on a fait Et du coup, de garder de la cohérence entre les différentes équipes techniques. Là où, à l'intérieur d'une équipe, vous allez faire un morning meeting, vous allez peut-être faire des réunions techniques pour échanger. Euh, Qu'est-ce que vous faites Vous allez peut-être mettre de la, re, de la revue de code pour que les différents développeurs à l'intérieur d'une équipe échangent. Ce Tech Lead Meeting, c'est à, à l'échelle d'entité supérieure. comment, entre équipes, on s'assure de garder une certaine cohérence. Qu'est-ce qu'il faut entendre de ce Tech Lead Meeting C'est qu'on avait à nouveau rationalisé les liens. C'est-à-dire qu'au lieu que chaque Lead Dev euh, ne sache pas trop à qui, à, à qui allait demander quand, pourquoi, chaque Lead Dev a un lien privilégié avec les autres Lead Dev à ce moment-là de manière à ce qu'il euh, sache quels sont les intervenants, avec qui il peut parler, de, de tel et tel problème. Quand je lance un nouveau projet, quand je, je m'apprête à faire quelque chose, je sais à un moment ou à un autre qu'une semaine avant, quinze jours avant, à un moment, j'ai eu discuté, j'ai entendu une discussion avec d'autres leads qui ont peut-être déjà fait ce que je voulais faire. Et du coup, ça me donne une idée, ça me donne l'impulsion et je garde de la cohérence technique entre les équipes du projet. Le dernier point qu'on a décidé de mettre en place à ce moment-là, donc pour rappel, plusieurs équipes par verticaux technique, c'est quelque chose qu'on appelle le mercato des devs c'est le fait de s'autoriser à échanger des développeurs entre les équipes d'un même vertical technique. Alors, certes, ça bouscule un peu l'équilibre parce qu'on aime bien son collègue, il est à côté de nous, on a l'habitude de travailler avec lui, et là, tout à coup, il va travailler dans une autre équipe. Sauf que les avantages, à ce moment-là, c'est que euh, en échangeant les développeurs, on échange la connaissance technique et les manières de faire. C'est-à-dire qu'une équipe qui a, pour prendre un exemple qui nous concerne chez Bedrock, une équipe qui a beaucoup travaillé avec AWS, avec l'Event le, le Bridge de AWS, qui, a, qui est dans une équipe qui a déjà fait la montée de, de compétences, on va le transférer dans une autre équipe, va apporter ses connaissances, va apporter ses habitudes et donc va diffuser la connaissance dans une autre équipe. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on qu ne fait pas tous les jours, mais qu'on s'autorise à faire pour partager de la connaissance. On l'utilise aussi euh, pour, plus souvent pour un autre avantage, c'est que quand on crée de nouvelles équipes, plutôt que de créer une nouvelle équipe avec uniquement des nouveaux développeurs, on va aller piocher des développeurs dans les équipes existantes, qui connaissent au moins le métier, qui connaissent au moins le, le, le fonctionnel, on va les mettre dans cette nouvelle équipe et on va intégrer des nouveaux développeurs dans les équipes qu'on a appauvries. Ça permet de manière plus souple de, de créer de nouvelles équipes sans partir de zéro sur ces nouvelles équipes. Donc, à ce moment-là, on revient, on a un certain nombre de verticaux, enfin on a toujours nos cinq verticaux, on a un certain nombre d'équipes, chaque équipe a sa responsabilité. Donc C'est-à-dire que dans l'équipe BAC, il y a une équipe qui est chargée d'exposer le catalogue, il y en a une autre qui est chargée de piloter les encodages, il y en a une autre qui est chargée de, de gérer l'inscription des utilisateurs, etc. Euh, mais Front, ce n'est pas forcément les mêmes responsabilités. C'est toujours des, des responsabilités très claires, bien déterminées, mais qui ne sont pas forcément alignées. Ça signifie que du coup, en fonction des projets, vous pouvez vous retrouver avec un projet qui a besoin d'un certain nombre d'équipes un autre projet qui a besoin d'autres équipes. Et ça change au fur et à mesure des projets. Ce qui fait que, en fonction des projets, les relations entre les équipes évoluaient. Et donc, si vous vous rappelez l'histoire de liens dont je vous ai parlé tout à l'heure, la complexité des liens entre développeurs, à ce moment-là, on s'est juste rendu compte qu'on avait déplacé cette problématique non plus dans l'équipe, mais entre équipes. Et euh, c'est le moment pour moi maintenant de vous faire part d'une petite anecdote. Donc en fait, la photo que je vous montre là, donc c'est une vue d'artiste, c'est pas une vraie photo, c'est la sonde euh, Mars Climate Orbiter. Donc en fait, c'est un programme de la NASA, Mars Surveyor, qui, qui a duré entre 92 et 98. Euh, c'était une sonde qu'on a envoyée vers Mars et le but, c'était qu'elle se mette en orbite autour de Mars et qu'elle étudie le climat de Mars. Et donc elle part en, en 98. Cette, donc deux ans de développement, d'accord. dans cette sonde, il y a un module qui est chargé, au moment où elle, elle est lâchée dans l'atmosphère de Mars, de calculer la distance par rapport au sol, et il y en a une autre qui est chargée de piloter le système de guidage pour que la sonde rentre correctement dans l'atmosphère et se mette en orbite autour de Mars. 23 septembre 1999, après sept mois de voyage, la sonde arrive au, euh, autour de Mars, la sonde est lâchée par la fusée, elle prend la direction de Mars et elle s'écrase violemment sur Mars. Pourquoi Parce que le système de guidage, celui qui pilote le, le, la position de la sonde, elle attendait de recevoir des données dans le système impérial, donc en mètres ou en kilomètres, et le système qui détectait la distance de Mars envoyait des données dans le système anglo-saxon. Donc, en fait, la sonde pensait être à 100 km, alors qu'en fait, elle était beaucoup plus proche. Et donc, elle s'écrase. Cette erreur, c'est une erreur à 157 millions de dollars. Tout ça, ça part d'où C'est juste une erreur de communication. C'est deux équipes de la NASA, une qui était en, aux États-Unis, une qui était en Europe, qui n'étaient pas destinées à travailler ensemble, qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Une règle pas claire dans un cahier des charges. Et voilà ce qui s'est passé. Et donc, si j'en reviens à notre exemple. Alors certes, on ne fait pas des projets à 157 millions de dollars, mais n'empêche qu'on est arrivé au même point. Toutes les équipes n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Euh, et l'équipe B1 qui a l'habitude de travailler avec F1, si tout à coup elle se met à travailler avec l'équipe F4 qui n'a pas le même lexique, le même dictionnaire, vous pouvez vous retrouver à des situations où vous avez deux équipes qui travaillent sur des trucs chacun et au moment de les brancher ensemble, ça ne marche pas. Autre problème avec cette organisation, c'est qu'un projet qui implique différents verticaux, il est toujours ralenti. C'est-à-dire que globalement, un projet, on demande quelque chose au bac, le bac va dire voilà à peu près comment je compte le faire, le but c'est de livrer des API, une fois que c'est fait, on transmet au front, une fois que le front a fait et terminé, ça passe à d'autres équipes, etc., etc. Et donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte aussi à ce moment-là, c'est que tous les projets étaient ralentis parce qu'on attendait à chaque fois que l'équipe d'avant, enfin que le vertical d'avant ait terminé son projet. Donc, on était arrivé à ce point-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça Ce qu'on a essayé de faire, ça a été de casser les cloisons entre les verticaux et de créer ce qu'on appelle des feature teams. Ça a été de créer des équipes qui contiennent des membres de différents verticaux. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des équipes dans les verticaux, c'était d'avoir des verticaux dans l'équipe. Donc, C'est-à-dire, là, dans l'exemple que je vous ai donné, des développeurs back, des développeurs front, des développeurs vidéo, des développeurs data. Sur le papier, c'était génial, mais très rapidement, on s'était rendu compte que c'était une très mauvaise idée, parce qu'en fait, on avait juste décalé le problème à l'intérieur d'une équipe. C'est-à-dire qu'il fallait bien que les développeurs back aient l'occasion de finir ce qu'ils avaient fait pour que les développeurs front puissent démarrer, etc., etc. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec des équipes où c'était très, très compliqué de gérer des backlogs, très, très compliqué de gérer des sprints, puisque l'intégralité de l'équipe n'était pas capable de travailler sur tout tout le temps, et que du coup, vous aviez continuellement des gens en attente d'autres personnes. Donc on a essayé la feature team, ça semblait être une silver bullet et du coup on a laissé tomber. La solution qu'on a vraiment prise et sur laquelle on s'est vraiment focalisé, c'était la product line. Qu'est-ce que c'est qu'une product line C'est un regroupement d'équipes, avec un S normalement, voilà, autour d'un pan fonctionnel déterminé. C'est-à-dire qu'on ne pense plus responsabilité d'équipe, on essaye de se dire, est-ce qu'on peut découper notre projet, notre plateforme en pan fonctionnel, en responsabilité, sans penser aux équipes. Et après, dedans, on se dit comment est-ce que ce pan fonctionnel concerne des verticaux techniques ou pas. Donc, une product line, c'est quelque chose qui va devenir transverse aux différents verticaux. Ici, vous avez un exemple de product line, euh, product line 1, qui contient une équipe de chaque verticale. Euh, vous, avez, vous pouvez avoir d'autres product lines euh, qui n'ont pas des équipes dans chaque vertical. Vous pouvez avoir des product line qui ont des, plusieurs équipes du même vertical, ou vous pouvez avoir des équipes qui sont transverses à plusieurs product line, en fonction de ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'un product line euh, ne va pas forcément impliquer le travail d'une équipe tout le temps. Ou alors que le périmètre d'une équipe, la responsabilité d'une équipe est transverse à deux product line. Euh, le, le but de ces product lines, c'est que du coup, vous avez quelqu'un, donc un product manager, qui est responsable de la vision transverse de qu'est-ce que représente cette product line. Typiquement, chez Bedrock, je travaille dans la product line qui s'appelle User Lifecycle, qui est responsable de tout le, toute la durée de vie d'un utilisateur. Donc, dans l'exemple, ce serait la product line 2, où en fait, il y a deux parties chez Bedrock c'est l'inscription et les données autour de l'utilisateur et l'abonnement de l'utilisateur. Et donc là, vous avez un product manager qui est responsable de se dire, OK, qu'est-ce que c'est qu'un utilisateur sur la plateforme Bedrock Sans penser, qu'est-ce qu'il a fait en bas Qu'est-ce qu'il a fait en front Lui, il a la vision transverse, fonctionnelle, produit, de qu'est-ce que je veux dans cette product line. Sa responsabilité à lui, c'est de discuter avec les autres product managers, qu'est-ce qu'il y a à faire Où est-ce qu'on va Est-ce que ma vision va dans le sens de protection du catalogue c'est-à-dire, je m'abonne, j'ai des droits, ok, est-ce que ton catalogue est protégé correctement Comment est-ce que je peux ouvrir des droits sur ton catalogue en fonction de mon abonnement Dans ces product lines, dans chaque équipe, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un product owner. Donc, c'est-à-dire, euh, on a un product owner, pardon, et on a également un lead dev. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, le Product Owner, lui, se met à rapporter à son Product Manager et éventuellement aux autres Product Owners de sa Product Line. C'est-à-dire que les liens sont resserrés dans la Product Line. Le Product Owner répond à chaque Lead Dev de chaque équipe. Et, et du coup, chaque Lead Dev euh, a son point de référence, son Product Owner, éventuellement les autres Lead Dev de la Product Line. Ils sont tous identifiés. Chaque Lead Dev a l'habitude de discuter avec les lead dev de sa product line. Donc, en fait, ça fait un, un focus de lien qui est réduit dans sa product line, qui va discuter éventuellement avec les autres lead dev de son vertical. Et donc, vous avez une notion de lien qui est réduit à un vertical, une product line. Et donc, on a euh, rationalisé les liens. Et là, à ce moment-là, en regardant ce truc, nous est apparu quelque chose de relativement important. C'est que quelle que soit l'échelle, on a les mêmes problématiques. La problématique, le truc important, c'est le nombre de liens. Si vous avez fait attention à mon, ma conférence, si vous avez suivi un petit peu, euh, tout tourne autour du nombre de liens. À partir du moment où votre organisation a un nombre de liens qui est humainement non gérable, nous avons tous nos, nos limites en tant qu'humains. Qu Et à partir du moment où vous n'êtes plus capable de garder vos liens, vous perdez dans l efficacité dans, dans votre fonctionnement. Pour rappel, si je devais résumer tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, au début, on avait un nombre de liens entre personnes qui étaient trop élevées. On a fait des équipes. On s'est rendu compte que le nombre de liens dans l'équipe était trop élevé. On a séparé les équipes. On s'est rendu compte que le nombre de liens entre les équipes était trop élevé. On a mis en place les product lines. Donc, au final, dans l'organisation que je vous ai montrée, les liens entre PM, entre PM et PO, entre PO et Lead Dev, entre Lead Dev, dans l'équipe. Chaque niveau de lien reste limité à un nombre humain. Alors oui, on ne connaît pas tout le monde, en tout cas, on ne travaille pas avec tout le monde, mais au final, c'est ça qui nous permet aujourd'hui, sur 32 équipes, dans cinq verticaux différents, 305 personnes, de garder des équipes à taille humaine. On connaît chaque personne dans, chaque équi... dans son équipe et on a un nombre d'interlocuteurs de référence limité. On ne connaît pas tout le monde, certes, mais ça n'empêche pas d'aller prendre un café pour faire connaissance des autres personnes, mais là, on quitte un peu le cadre de la scalabilité d'un pôle technique. Je suis arrivé au bout de ce que j'avais à vous dire. Euh, je vous rappelle, je travaille pour Bedrock, on recrute activement, euh, si vous êtes intéressé, si euh, vous voulez plus de renseignements, je vous laisse mon Twitter, je vous laisse mon, mon LinkedIn. N'hésitez pas à me faire signe et je pourrais vous, vous éclairer un petit peu sur ce qu'on recherche. Je vous ai mis le lien sur une recherche de back-end développeur, mais on cherche à peu près dans, dans tout. Euh, on travaille sur les télés, sur du web, sur du mobile, sur de la data, sur du DevOps, de l'Obs. N'hésitez euh, pas à me contacter si ça vous intéresse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin, j'ai mis un petit peu plus longtemps que ce que je pensais. Je vous propose maintenant de passer aux questions. Merci, Michael. Alors, effectivement, des questions, on en a un paquet. Ah. Euh, j'ai compté une dizaine de questions depuis tout à l'heure. Euh, donc je vais les prendre par ordre de vote. Et donc n'hésitez pas euh, parmi les participants à, à voter si, si nécessaire, pour, euh, comme ça ça, ça ça va changer le truc. Euh, je ne sais pas si on va pouvoir toutes les prendre, mais euh, vous pourrez. Euh, enfin, Michael aura la possibilité, une fois le webinaire terminé, de vous répondre euh, par texte euh, si, si ça n'a pas été encore le cas. Alors, j'ai une première question de Julien qui nous demande euh, comment la conduite du changement organisationnel a-t-il été mis en place Les PO, les chefs de projet, euh, ont-ils été coopératifs ou cela a dû être plus ou moins imposé Alors, je vais faire une réponse de Normand, je vais dire ça dépend. Euh, globalement, l'esprit d'entreprise, euh, bah, on, on est très adepte de l'amélioration continue, de... de des principes agiles, et donc en fait se dire, il y a un problème, on l'a identifié, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc souvent, ça passe des équipes local qui peuvent venir des équipes de dev, qui peuvent venir des PO, qui peuvent venir des PO dans les équipes de dev. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les PO euh, sont dans les équipes de dev. Alors à l'époque où on parlait de, de chef de projet, effectivement euh, ça a été vu un peu... Euh, un peu étrangement, mais comme euh, la bascule vers un mode agile à mon sens dans n'importe quelle structure, c'est-à-dire que le poste de chef de projet est un poste plutôt confortable, dans le sens où on délègue la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Tu dois tenir tel deadline. Je grossis un peu le trait, j'en suis conscient. Euh, C'est plus facile puisque je fais partie de, des équipes de dev. Euh, donc, à ce moment-là, il a fallu prouver... Donc moi, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis en place un hybride de scrum dans mon équipe où, où, euh, où on s'est mis à faire du scrum en disant « tu verras, on tiendra ». Et petit à petit, en fait, et, et ce n'est pas juste sur mon impulsion, hein, d'autres équipes, des équipes de front qui se sont montées en parallèle, euh, qui, qui ont mis ça en place, ont on réussi à prouver que ça marchait. Et donc, en fait, on a fait tomber les, les limitations, on a fait tomber les peurs euh, en, en prouvant. Et, et donc même quand euh, c'était par les freins euh, on a réussi à prouver que ça marchait euh, ça a aussi eu lieu dans l'autre sens euh, les product managers c'est une idée qui arrive du produit les product lines c'est plutôt une intervention externe un audit qui nous a dit et si vous essayez ça donc je ne peux pas vous dire que ça a été imposé parce qu'en fait on s'est rendu compte que ça répondait à, à des problématiques que tout le monde rencontrait et, et euh, ça avance plutôt bien J'espère que j'ai répondu à la question. <rire> Merci. Euh, une autre question de François Dume qui demande, est-ce que le mercato des devs est imposé Comment réagissent des développeurs qui ne souhaitent pas bouger Alors, il euh, y a plusieurs niveaux de réponse. Euh, oui, il est imposé. Euh, on, on a une culture qui dit qu'on est avant tout un développeur back avant d'être un développeur d'une équipe back. Euh, même si euh, dans la pratique, euh, on essaye de tenir compte de la vie des gens, on essaye de tenir compte de la vie du lead dev et on essaye de tenir compte de la vie du dev. C'est-à-dire qu'il nous est rarement arrivé d'imposer à quelqu'un de changer. Et souvent, c'est qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est, est-ce que ça t'intéresserait, etc. Et il y a toujours quelqu'un qui répond, toujours quelqu'un qui est intéressé avant de devoir en arriver à imposer. Maintenant, okay. pour répondre à la question, pour donner un tips, c'est euh, tout est question de culture. C'est-à-dire qu'on a des cultures inter-équipes qui sont fortes, mais on garde quand même la culture que tu fais partie d'un pôle d'AC. Merci. Euh, question, question de Renaud Gerson qui demande, « En tant que lead, être le point d'entrée des chefs de projet, donc là on remonte un peu le temps, j'ai l'impression, euh, n'a pas été trop chronophage Comment arrivais-tu à gérer tes missions en, entre point d'entrée, dev, lead, etc. Et bah, euh, à l'époque des chefs de projet, donc en 2014, euh, c'était relativement simple dans le sens où on me posait un cahier des charges, on faisait autre chose et on le rendait. Non, je, je, Rigole, euh, on nous donnait un cahier des charges, on était relativement autonome là-dedans, et du coup en fait ma, ma mission de point d'entrée, c'était s'assurer que ce qui nous était demandé par les chefs de projet était quelque chose de cohérent avec le reste, qu'elle n'est pas à l'inverse que techniquement faisable, euh, d'être capable de dire euh, non, c'est pas les deux semaines que tu m'as donné, c'est deux mois de développement, et c'était relativement léger à ce moment-là. Effectivement, avec la multiplication des équipes et le fait que le lead dev porte une relation entre équipes. Euh, une relation avec des PO qui ont eux-mêmes à aller discuter avec d'autres projets, effectivement, la part dev est, est largement réduite. Et en fait, aujourd'hui, le lead dev chez Bedrock, c'est plus un architecte qu'un développeur euh, senior. Ok. Euh, tac. La suivante de Nicolas Loire. Qui, nous demande, euh, qui te demande pardon, comment organisez-vous les notions de montée en compétences, REX, feedback, euh, pour homogénéiser la montée en compétences parallèle de toutes vos équipes Alors du coup, ça tient... Euh, il y a une bonne partie qui tient sur les, les tech lead meetings dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle euh, ben, a lieu le jeudi, j'y étais de 11h à midi et demi aujourd'hui. J'entends qu'une autre équipe fait quelque chose. Euh, je l'entends, c'est dans un coin de ma tête, et puis euh, arrive un, une, une demande, je me rends compte que j'ai ça à mettre en place, donc je reprends l'exemple de l'EventBridge, je sais que d'autres équipes l'ont fait, donc moi en tant que lead, je suis capable de dire dans mon équipe, quand je fais la, les, les US et que je prépare mon sujet, de dire telle équipe l'a déjà fait, d'interroger le lead dev ou de demander à mes devs d'aller demander à telle autre équipe, vous pouvez leur demander, vous organisez une heure, deux heures, un atelier, vous en parlez entre vous, et euh, on partage la connaissance. Il y a autre chose qu'on met en place chez nous qui est euh, les, les démos et le, les, la spread et talk, où en fait on a l'occasion en tant qu'équipe de venir présenter ce qu'on a fait à tout le monde. Et, et du coup, c'est là où euh, euh, j'ai pas d'exemple récent en tête, enfin un peu complexe. Euh, on, on utilise, euh, enfin on déploie dans AWS en utilisant Kubernetes. Et euh, récemment, dans mon équipe, on a, on a amélioré la, la détection des faillures de migration de doctrine. On l'a présenté en démo. D'autres équipes sont venues nous voir en nous disant, est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus Qu'est-ce que vous avez fait Etc. Donc, sur la montée en compétence, c'est ce qu'on fait. Les REX, on le fait aussi en démo. Et, euh, et du coup, on ne fait pas une montée en compétence parallèle. On fait plutôt une montée en compétence au besoin charge au lead dev de savoir quest ce qui se fait dans les autres et quand il attaque un projet où il a besoin de la compétence de quelqu'un d'autre, d'aller le voir. Ok, merci. Alors, on va prendre une dernière question parce qu'il nous reste très, très peu de temps. Est-ce que la définition des équipes sont fermes ou bien est-ce que des gens peuvent migrer d'une équipe à une autre en fonction des projets et de, leur expertise, de leurs expertises Comment vous gérez le besoin de fortes expertises ponctuelles dans une équipe donnée donc la définition des équipes fermes, oui et non. Euh, on, on a une, un périmètre, une responsabilité euh, qui sert à savoir dans quelle équipe ça va. Euh, c'est mouvant dans le sens qu'en fonction de l'évolution de la plateforme, il faut bien rentrer les nouveaux besoins dans des équipes ou se dire qu'on crée une nouvelle équipe. Mais une fois que c'est posé, on essaye de s'y tenir. Euh, Est-ce que des gens peuvent migrer d'une équipe à l'autre en fonction des projets de leur expertise Ça rentre dans le mercato d'élèves. C'est-à-dire qu'une euh, équipe, tout à coup, va avoir énormément besoin de EventBridge, justement, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure sur AWS, on va aller chercher des compétences, pour faire un mercato pour être capable de dire, je, je te mets une personne qui connaît, qui va pouvoir aider à diffuser euh, l'info dans l'équipe, euh, euh, etc. On s'autorise, en fonction de la charge, euh, de, de faire des exceptions à la product line. Typiquement, je vous disais tout à l'heure, dans ma product line, on est deux équipes back. Euh, mon équipe s'est retrouvée très chargée sur des, des, des, des projets très prioritaires, enfin en tout cas à livrer rapidement. Du coup, on a fait intervenir l'autre équipe BAC, alors que sa responsabilité d'origine n'est pas tellement euh, sur, sur les sujets qu'on leur a, qu a délégués. Après, sur les fortes expertises ponctuelles ou les fortes charges ponctuelles, on s'autorise à aller chercher à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, le coût de monter en compétence par l'expérience, c'est quelque chose d'assez important. Euh, de la même manière qu'il euh, y a les fausses économies, en fait, payer un expert pendant un mois pour venir dans une équipe analysée et vous dire « vous devriez faire ci », même si c'est un coût direct, puisque c'est le coût de l'expert, souvent, c'est moins cher que d'apprendre par soi-même, et donc de faire des erreurs. Euh, nous, on arrive à une taille où euh, ces experts, on arrive à les trouver en interne, mais on ne s'interdit pas pardon, à aller chercher ces compétences en externe. Merci Michael. Alors, il, doit, il reste bien cinq questions. Euh, je t'invite du coup à, à, à y jeter un petit coup d'œil euh, pour, pour répondre par écrit parce que je ne euh, voudrais pas qu'on prenne du retard sur le planning pour les autres conférences. Euh, merci beaucoup, merci à tous pour vos questions. Je pense que ça a suscité beaucoup d'interrogations euh, et euh, très, enfin, du coup, euh, éveiller les esprits. Donc, euh, merci, merci beaucoup. Posts, je vous ai partagé mon Twitter, mon LinkedIn. Je vais continuer à répondre aux questions. Je vais rester un petit peu dans le chat. Donc, choisissez le médium que vous préférez. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir.